Donc pour nous, ces championnats de France, cette année, sont vraiment un tremplin pour le, les événements futurs. Euh, la particularité de cette année, c'est deux jours de course. Donc, euh, hier, on était sur l'épreuve individuelle. Aujourd'hui, donc sur l'épreuve de sprint, ça va être un, une répétition générale euh, pour une euh, pour une éventualité d'une Coupe du Monde en décembre 2019. Donc, euh, c'est les petits réglages, euh, voir euh, si tout est OK pour assurer une prestation de, de qualité pour pour l'avenir.